Bonjour Annie. Bonjour cher Philippe. Tu vas bien ce matin? Eh, je vais super bien. Puis en plus, il, il faut qu'on aille bien. C'est bientôt Noël, c'est bientôt les vacances. On va mmh. après une année euh, bien chargée. Donc euh, oui, oui, ça va ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va bien. Contente que les, que les fêtes arrivent. Somme toute, ça va très bien. L'équipe va bien aussi. Puis, j'ai une pensée pour notre santé mentale, hein, qui va être le sujet de notre conversation aujourd'hui. Donc, notre santé mentale se porte bien, Philippe. Mais merci de poser la question. Et, et quand on parle de, de, de santé mentale, on va, on va laisser encore quelques minutes le temps que les gens se connectent. Euh, aujourd'hui, comme ça, euh, on en parle beaucoup. Hein, pour, pour préparer notre rencontre, là, j'ai commencé à regarder. Puis, en fait, depuis 2014, il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits. C'est incroyable. Euh, je, en fait... Depuis 2014, on, on, on se préoccupe, enfin, je ne pas dire moins de la santé physique des gens, mais on se rend compte que la santé physique est comme une devenue, une sorte d'acquis aujourd'hui. Là, euh, on, on porte des chaussures de sécurité, des lunettes, des casques, de tout ce qui est équipement de sécurité pour protéger notre, notre intégrité physique. C'est comme, ça a l'air d'être quand même acquis aujourd'hui. Hein. C'est surprenant d'arriver dans un endroit où quelqu'un qui devrait porter ses lunettes ne les porte pas. Donc, c est, c est... Mais par contre... Euh, j'ai l'impression que le, le, la santé euh, psychologique, ça reste encore très nébuleux, ça reste encore flou, ça reste encore, euh, on va dire, gênant d'en parler. Hein, parce que dire qu'on s'est mis un coup de marteau sur le doigt, ça fait rire tout le monde. Puis on dit « Ah, bah, c'est comme ça que le rentre, Mais dire « En ce moment, je ne vais pas bien, je suis fatigué, euh, je n'ai pas le moral. Euh, » hein, euh, Puis j'ai envie qu'on commence avec, euh, avec cette question-là. Euh, Selon toi, aujourd'hui, comment va notre santé mentale collective? Mmh. J'aime beaucoup beaucoup ce que tu nous dis, Philippe, en nous rappelant qu'avec le temps, notre notion de santé, elle a élargi. Puis je trouve que l'évolution de la législation aussi sur la, le régime de modernisation de la loi sur la, comme la santé et sécurité au travail de l'an passé, là, de 2021, a confirmé ça. Puis je pense que mettant dans notre vocabulaire, quand on dit comment tu vas, on, on, plus en plus, on, on va dire comment tu vas physiquement puis comment tu vas mentalement. Ça rentre dans notre réalité tranquillement. Puis là, comment allons-nous Puis, <rire> sommes-nous braves de le dire pour vrai Parce que tantôt, je te, te raconté, moi, je fais des formations sur le sujet. Puis, euh, il y a des morceaux dans nos formations qui, souvent, qui tournent un peu carrés. Puis, je t'expliquerai, je pense que des fois, on a l'impression qu'on est brave maintenant en matière de santé mentale. Hein? Oui, c'est ça. <rire> je suis d'accord avec toi. Puis, mais c'est difficile de l'avouer aussi. Tu sais, c'est une sorte de faiblesse. Euh... Je veux dire, euh, c est, c est... Oh, ça reste encore très tabou là, de dire, euh... mais prenons l'exemple des, des chefs d'entreprise, quand tu leur poses la question comment ça va, ils vont, ils vont toujours bien, toujours bien, ça c'est clair, C'est en tout cas c'est très rare, et suffit que toi un moment, tu fais, ah bah nous en ce moment c'est un peu plus difficile les dossiers, et là d'un ce coup les langues se délient. ah oui aussi c'est un peu plus calme la fin d'année, le... ah ok mais je, je croyais que ça allait bien, donc, c'est très tabou, notre ego vient, vient embarquer là-dedans. Euh, mm -hmm. euh, Peut-être le, le côté de se sentir vulnérable aussi. Donc, euh, mm -hmm. donc parle-nous partage... de tes formations, oui. Oui, je te partage une idée par rapport à ça. Euh, souvent, notre quête, c'est comment, comme gestionnaire, on peut veiller à la santé mentale de nos équipes. Et là, quand on annonce ça sur des tribunes, tous les gestionnaires vont, « Oh oui, oui, moi, moi, moi, moi, je les aime, mes équipes, là, je vais veiller à leur santé mentale. On est d'accord, tout le monde, tout le monde est d'accord pour le principe. Puis nous arrivons en formation, puis en, en titre d'introduction, au tout début, une première chose qu'on réfléchit, c'est nous, comme gestionnaires, comme leaders, comme propriétaires d'entreprise, euh, actionnaires d'entreprise, que faisons-nous pour paver la, la voie pour nos employés pour qu'ils soient confortables à nommer leurs besoins en matière de santé mentale? Donc, la première question, c'est qu'est-ce que vous faites pour veiller vous-même à votre santé mentale? Et la question la plus payante. « Comment communiquez-vous ces éléments-là que vous faites pour veiller sur votre santé mentale? » Parce que c'est notre job de patron de paver le chemin pour les autres. Et là, on se rend compte que « Ah oui, j'en fais des trucs pour ma santé mentale, certes. » Puis là, comment tu le communiques? Euh, « communique pas trop. »« Tu sais, ben, j'espère que personne ne s'en rend compte. » Quand le midi, je vais prendre une marche, ben, je me dis euh, « Je m'espère que personne ne va s'en rendre compte. » finalement, je ne les dis pas trop. « Ah, ah. » Ce que, je, ce que moi, ça me fait réaliser, c'est qu'on n'est pas si brave que ça à être en avant de la place publique, de, de nos équipes, pour, pour faciliter leur voix à eux. Puis là, je me dis à chaque fois, bien si nous, gestionnaires, pour qui, un, on est payé pour veiller sur notre équipe, ça fait partie de notre job, puis c'est en partie pour ça qu'on nous paye des big box. bien si nous, on est fébrile à aller en avant de l'équipe puis dire, vous savez, moi, aujourd'hui, à partir de 15 heures, je ne serai pas disponible. Je vais penser à moi, je sens que j'ai besoin de prendre une pause. Si pour nous, c'est difficile, comment est-ce pour nos équipes de lever la main et de faire cette demande-là? Et là, l'enjeu, <rire> c'est y a des gens qui sont en train de se dire, ben oui, mais là, si on fait ça, puis là, tout le monde, tous ceux qui ont besoin d'espace, de, de, d'air, d'un moment pour eux, tout le monde prend une pause, comment va je gérer la productivité de mon équipe? C'est à ceux qui en ont besoin, là, quand on ne leur permet pas ce, cette première pause-là, ces premiers pas-là. Ce qui s'en vient à la suite de l'histoire, ce n'est pas plus sympathique. Là. Il n'y a rien de plus beau dans quelques pages plutôt dans le chapitre du livre. Là. Alors, c'est important, au contraire, c'est payant, c'est important en termes monétaires, en termes de productivité, en termes humains, de laisser ces premiers espaces-là. Mais encore, faut-il que les gens soient à l'aise de le demander. Et pour le faire, encore, faut-il que nous, nous en fassions la promotion de nos propres activités de, santé, de prévention de santé mentale. Et là, là c'est là que moi, en tout cas, je vois qu'on se parle d'un très faible pourcentage de la population des gestionnaires qui le font avec aisance, de façon responsable, puis c'est comme moins de 5 là. On n'est pas nombreux à faire ça. Hey, comment ça résonne, Philippe, quand je, je raconte ça, est ce que ça ressemble à ce que tu vois? Mais pour, pour, faire du, pour aller dans le même sens que toi, c'est sûr qu'il euh, y a une phrase que, que je dis souvent, je pense que j'ai déjà dû le dire avec toi lors d'une autre entrevue, c'est que montrer l'exemple ne se délègue pas. Si on veut que les gens euh, embarquent dans quelque chose, il faut que nous-mêmes, on soit, on soit prêts à le démontrer et à le montrer. Euh, en fait, je pense qu'aujourd'hui… Euh, les entreprises sont un peu plus outillées, on va dire, sur lorsqu'elles rencontrent euh, ou elles font face à un collaborateur qui va moins bien. Genre, je pense qu'elles ont un peu plus d'outils. Mais ça, c'est dans le moment où c'est déjà, enfin, je vais pas dire trop tard, mais là, a, on voit qu'il y a des signes qui ne vont pas bien. Là, Genre, On le voit, c'est visible, c'est reconnu, il y a des collègues qui lèvent la main, Il même des fois, ça peut être la personne directement. Bon, Donc là, je pense qu'on est un peu plus près. Est-ce qu'on est prêt Je ne pense pas, mais je pense qu'on l'est un peu plus. Puis d'ailleurs, on le voit, hein, le nombre d'entreprises qui ont développé des, des programmes d'aide aux employés. Euh, dont... Là où, par contre, je pense qu'on a vraiment un gros, gros travail à faire, ce qui est exactement la même chose lorsqu'on parlait de santé, sécurité, mais physique, donc chaussures, sécurité, casque et autres. C'est le mode avant, quand tout va bien, quand tout, tout le monde va bien et qu'on prend le temps d'en parler euh, qu en fait, c'est un peu comme lorsque tu construis une maison et que tu fais un plan ou un bâtiment commercial et que tu fais un plan d'évacuation pour les pompiers et autres. Bah, quand tu le fais, ton plan d'évacuation, c'est qu'il n'y a pas eu encore le feu. C'est parce que c est, c est, c est, si tu le fais le jour où il y a le feu, c'est comme trop tard. Donc, je pense qu'on n'est peut-être pas encore prêt à aborder régulièrement le point euh, sans tabou dans l'entreprise, alors que tout va bien. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire bah, « si on en parle, comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a plein de gens qui vont lever la main donc je préfère pas poser la question. Puis si ça ne va pas, ils le diront. Puis on le verra. Puis on fera, et on agira. Donc on est moins en mode euh, prévention. On est plus en mode réaction euh, par rapport à ça. Ça reste encore tabou à mon avis dans les entreprises. Mm -hmm. Il reste Philippe que moi je trouve que quand même au Québec, on fait bonne figure parce qu'il reste que notre santé mentale est meilleure au Québec que dans le reste du Canada. Alors selon certaines statistiques, hein, on fait Bien, somme toute, par rapport à l'extérieur du Canada, euh, au reste du Canada. Fait il y a des choses qu'on fait bien, on est peut-être un petit peu en avant de la parade, mais je suis d'accord avec toi, il y a des choses qu'on on est encore en apprentissage comme communauté, comme société, puis la santé mentale, c'en est un d'entre eux. Moi, je, je sens, je, comme on dit, je pense que la sensibilisation est vraiment bien présente, puis après ça, dans l'action, c'est un petit brin plus difficile. Et, et tu vois, Annie, on a quand même tous les deux un, un bon réseau d'entreprises, de, de, de, de collaborateurs aussi, de gens qui, qui nous suivent et autres, mais, mais je pense que ça vaudrait le coup qu'un jour on, on fasse un sondage euh, pour, avec des questions très ciblées euh, sur euh, le, le sentiment de bien-être au travail et puis le sentiment de pression au travail, parce que euh, les deux sont… on peut être heureux au travail, mais vivre une pression incroyable. Genre, et d'ailleurs, c'est là où il faut aussi faire attention, c'est que des fois, on… Puis on ne se mentira pas, les entreprises qui ont développé des, des pratiques pour garder leurs employés le plus longtemps au travail. Genre, euh, quand on offre des repas, quand on fait des activités, genre, c on essaye de les garder. Mais, mais dans quelle limite ça n'amène pas une autre pression aussi euh, auprès des, des gens, auprès des familles? Euh, le, on parlait autrefois de le droit à la déconnexion, tout ça, c'est quand même des choses qui viennent. Euh, puis c'est infime, mais tout ça rajouté les, les, les uns derrière les autres, à un moment il y a, il y a une sorte de pression qui arrive. Fin d'année aussi, on arrive en fin d'année, période des évaluations annuelles. Euh, je dis toujours les entreprises, euh, repensez vos pratiques parce que ça, ça met de la pression aux gens. Euh, les bilans aussi, euh, bon, on n'a pas fait une bonne année ou on a fait une bonne année, on a euh, beaucoup de, de, de, de, de stress en lien avec ça. Euh, et puis là, en même temps, il, je pense qu'il n'y a personne, il n'y a pas une entreprise qui ne doit pas prendre en compte le stress aujourd'hui de l'augmentation des taux directeurs parce que euh, les, les coûts, tout augmente. Euh, c'est quand même fréquent, les gens qui avaient signé des, des, des hypothèques et, qui étaient un peu justes, mais là, c'est parce que là, ils se retrouvent avec des… Donc, y a, je pense que tout ça, c'est du stress. Et en entreprise, euh, on, doit en, on doit en tenir compte. Alors, est-ce que l'entreprise est responsable de ce qui se passe dans la société Non mais je pense qu'elle a un, un rôle à jouer par rapport à ça. Mmh. Ouais, j'ai une question pour toi. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, toi en tant que gestionnaire, c'est quoi vos pratiques pour, pour vous assurer, vous, ben, toi Annie, dans ton organisation, pour vous assurer que euh, les gens aillent bien mmh. Alors, la première chose que nous faisons, puis moi, j'aime beaucoup, je trouve que la récente modernisation là, du régime de la santé, sécurité au travail, nous guide bien sur les risques psychosociaux, puis où garder nos yeux comme gestionnaires. Nous, on, on, est, on est beaucoup dans la, proact la proactivité, donc c'est à travers des échanges ouverts, authentiques, réels, qui commencent par moi qui partage mes préoccupations sur ma propre santé mentale. Mes, ritu mes rituels à moi pour veiller à ma santé mentale, les, les limites que ça met sur l'organisation. Par exemple, moi, je suis une joggeuse. Le matin, au lever du soleil, ma journée commence avec un jogging. puis ça se Ma matinée, ma très, courte, ma très première matinée, elle se termine avec une courte période de méditation. Il y en est ainsi presque tous les jours. Ben, oh, ça. félicitations! Je ne suis pas disponible pour l'équipe avant 8h30, 8h30, 9h, même chose souvent pour les clients. Alors, ça a des, ça a des, des incidences, ça. Ben, je le nomme. Puis je le dis, que je le sais que ça a un prix, mais c'est un prix que je suis prête à payer. Fait que je, je viens paver le chemin pour que les autres soient à l'aise de dire, il y a des gens qui me diront, oh, « ouais, Moi, c'est pas vrai que je vais me lever à l'eau pour aller courir, oublie ça. » Mais à 16 heures, j'ai mon cours de karaté, puis moi, ça me fait du bien d'aller à mon cours de karaté. Puis on, Parce que c'est plus facile de nommer les, les besoins de, chaque, de tous ces chacun, parce que j'ai d'abord pavé le chemin pour, pour eux. C'est ultra difficile, c'est difficile, c'est surprenamment difficile de le faire quand c'est nous qui sommes gestionnaires parce qu'on est tous d'accord sur la vertu puis on est tous « ah oui, si quelqu'un a quelque chose, allez-y ». Mais toi, là t'es-tu prête à aller au combat en premier là, pour dire quels sont tes besoins, pour mettre tes propres limites en toute transparence et authenticité? C'est vraiment difficile. Fait que nous, c'est la première chose. C'est tellement payant que ça fait que nous, présentement, on maintient avec des discussions ouvertes sur les points, sur les risques psychosociaux. On arrive à garder une bonne idée de, de ce qui se passe. Une chose qu'on fait aussi, que moi, je fais dans notre organisation, puis ça, c'est un autre truc, peut-être un truc et astuce pour les gens qui nous écoutent, c'est quand on commence à percevoir des enjeux. Tantôt, tu disais, Philippe, on est plus éveillé, on est plus sensibilisé aux enjeux qui se passent, mais on, on réalise plus vite quand il y a des, des réalités. Alors, quand on commence à avoir des enjeux, là, les... Je vois souvent des gens, OK, je réfère l'employé au PAE ou je les envoie au RH. <rire> oui, OK, merci. <rire> Il y a des choses que nous, on peut faire comme, comme gestionnaire. Et ça, c'est intéressant aussi de se rappeler, qu'est-ce que moi, je peux faire face à un employé qui fait face à des enjeux de santé mentale? Donc, c'est toujours de bonnes avenues, là, là, rediriger vers un PAE, vers un spécialiste, des ressources humaines, certes. Mais quand tout ça, c'est soit pas accessible, pas suffisant, pas... Moi, comme gestionnaire... Il s'agit de, de m'ancrer, de me mettre en tête que ma job n'est pas de répondre, de résoudre le problème de l'autre, mais de me mettre dans une posture de coach, puis d'aider l'autre à trouver ses solutions. Donc, à, à travers des questions aidantes, des questions souvent qu'on appelle puissantes, mais qui sont toujours des questions ouvertes, aider l'autre à réfléchir, et à trouver ses propres solutions. Des trucs du genre, ben, qu'est-ce que tu ressens présentement? Qu'est-ce que tu vis? Comment ça se passe pour toi? Ok, Donc, ça, c'est ce que tu me dis que tu ressens. Est-ce que c'est la première fois que ça t'arrive dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait dans des moments antérieurs? Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce que tu qu que as comme réseau autour de toi? Qui sont tes alliés là-dedans? Qui peut t'aider? Alors, centrer la personne. De quoi as-tu besoin cet après-midi, ce matin, aujourd'hui? Comment moi, puis-je te soutenir? Comment est-ce qu'on peut revoir peut-être la charge de travail, la façon de travailler ensemble? Qu'est-ce qui te ferait du bien? maintenant, parce qu'on sait, hein, ça, ça c'est très aidant, là, les ramener dans l'instant présent, de quoi tu as besoin maintenant. Alors, d'outiller les gens à travers des questions pour les aider à eux trouver leur solution. Puis parfois, il y a des gens qui me disent, ben juste ça, ouais, tout ça. Parce que ceux si qui l'ont déjà essayé, on se rend compte à quel point c'est riche comme approche, comment ça nous permet de tisser des liens authentiques, sincères avec nos équipes être plus dans la prévention en matière de santé mentale, puis de vraiment avoir une contribution positive. Ça aussi, c'est très aidant parce que plus on, plus on peut s'en parler au début, plus, plus on est capable de s'ajuster dans l'action. Selon oui. toi, qu -ce qui, euh, quels seraient les, les, les outils pour les gens qui nous écoutent, qui ont, qui ont, qui ont des équipes ou qui sont des dirigeants d'entreprise? Euh, ça serait quoi les… Les, les, les, les bons trucs à mettre en place. Bon, là, tu, tu, tu, tu l'as dit déjà, c'est ramener au moment présent de, de faire un, un, un, un, faut dire un petit état des lieux rapides de, du besoin immédiat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que… Toi, c'est quoi les conseils que tu donnes aux entreprises pour justement faire face à ça? OK. Alors, il y a deux, comme deux grandes catégories de, de conseils par rapport à ça. Je réitère, là, paver le chemin, là, il, il doit y avoir près de 80 de la solution là-dedans. Moi, je trouve que c'est extrêmement payant de paver le chemin pour les autres. Puis d'avoir des, des conversations constructives. Mais après, il y a deux choses. Un, flexibilité, adaptabilité, humanité, com, com, euh, euh, euh, <rire> Voyons, j juste complais, euh, compassion dans, en tête. Bienveillance, c'est ça que je cherchais. Donc, euh, bienveillance. Donc, à la fois. Faire preuve de flexibilité, d'aider, d'ajuster. Le comment, là, comme gestionnaire, on peut tout se sortir de la tête que ce n'est pas notre job à nous de trouver le comment. Si la personne elle a une inicité, une, une, un besoin à ce moment-là, de se s'entendre sur la finalité puis de laisser la personne s'ajuster. Parfois, même la finalité, on va la bouger, on va l'adapter en fonction de la réalité de la personne, sa perception de son stress, de sa charge de travail. Là Je nous ramène encore aux risques psychosociaux dont on parlait tantôt. Donc, ça, c'est la première chose, faire preuve de flexibilité. Mais là, la grande question, c'est, si on arrête ça là, OK, merci, on va être proactif en matière de santé mentale. Mais là, j'ai une équipe, là. Puis moi, ben, en tant qu'entrepreneur, j'ai des objectifs à rencontrer. Puis j'ai une équipe qui va vite me dire, « Hey, boss, c'est pas juste. T'sais, on est payé le même prix. Pourquoi est-ce que moi, j'en ferais plus que l'autre? » Exact. Puis ils n'ont pas tard. Pourquoi? Puis on n'ont pas tard. Donc, je vais devoir allier cette flexibilité-là et l'équité dans l'équipe. Comment je m'y prends? Alors, la première chose, c'est de s'entrer dans le temps. Une personne qui a une difficulté en matière de santé mentale, je vais la soutenir, je vais faire preuve de flexibilité, ajuster peut-être sa charge de travail, ses façons de travailler, ses projets pendant une période limitée. Puis, toute l'équipe va être Très positif à aider quelqu'un, mais on va le centrer dans le temps. Fait que, tu sais, généralement, autour de trois semaines, tu sais, quatre semaines. Après quoi, puis des fois c'est moyen, des fois c'est deux semaines, trois semaines. Après quoi, si la personne a encore besoin d'un support particulier, là on va le voir comme un ajustement à moyen terme. Alors, c'est plus les autres vont prendre une partie de ta job pendant cette période-là, c'est ajustons-nous. Peut-être qu'un un poste de travail à cinq jours semaine à 100 de ta tâche, c'est pas la bonne chose pour toi. Donc, en toute équité, on va t'offrir 80% de la tâche, 80% du salaire, puis on va utiliser le budget pour combler avec d'autres personnes. Puis comme ça, on va garder une équité dans l'équipe. Fait que c'est pas d'être aveugle sur juste santé, santé, santé mentale, parce qu'il y en a d'autres, hein. <rire> puis des fois, aider un, ça nuit, sais habiller, déshabiller Paul pour aider pour habiller Pierre, des fois, je suis pas aidant. Donc, court terme. Je suis flexible, je m'adapte, j'aide, je supporte, j'ai de, ben de la bienveillance, où je viens en avoir tout le temps. Mais après, je vais passer à quelque chose de plus périn dans le temps, plus permanent, un accommodement qui va être à la fois bon pour la personne et équitable pour l'équipe. Comment ça résonne quand on dit ça, Philippe? C'est sûr que euh, aujourd'hui, tu sais, tu parles d'agilité, je pense que les entreprises, elles ont plus le choix d'être agiles. Euh, elles sont agiles pour plein de choses. Elles sont agiles dans le processus de recrutement, elles sont agiles dans l'intégration, elles sont agiles dans les tâches, elles sont agiles bien sûr dans les horaires, dans, dans le télétravail. Donc, je pense que… Euh, yes. Il y a quelques semaines, on me disait, le mot agile, je commence à, à, à plus pouvoir l'entendre parce qu'on me demande d'être agile sur tout. Mais moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai des objectifs. Puis, mon banquier, il n'est pas si agile que ça. Donc, euh, donc oui, c'est sûr que l'agilité, la bienveillance, c'est clair. Mais euh, en fait, c'est aussi de comprendre qu'est-ce qui génère du stress aux gens. Hein, c'est quest ce qui génère du stress aux gens. Puis, je me rends compte que, oui, il y a du stress qui peut être généré par l'emploi en soi, mais il y a quand même des choses qui sont assez, euh, assez récurrentes. Alors, je ne peux pas dire que nous, on est parfait, mais on essaie de travailler quand même sur certains points. Un des facteurs qui, qui génère beaucoup de stress, c'est la communication. C'est-à-dire que les gens, s'ils ne savent pas, euh, bah, en fait, l'humain, là, tout ce qu'il sait pas, il se l'invente. Hein. Il aime pas le vide, donc c'est donc d'essayer d'être le plus transparent possible plus, et, et communiquer le mieux, enfin, le, le plus souvent possible aussi, sur euh, ce qui s'en vient, les, les, les faits de, de l'entreprise, parce que les, les gens sont pas, euh, sont pas bêtes, ils savent quand ça va, quand ça va pas, ils le savent, donc je pense que la communication est, est, est importante. Une chose aussi qui amène, puis là, ça va dans le sens que tu disais, le, le, le, le, la charge de travail c'est important qu'on prenne le temps au moins, au moins une fois par année de, de, de regarder les tâches de chacun. Euh, nous, on appelle ça le qui fait quoi dans l'entreprise. De regarder aussi le temps qu a, qu a, que, que comporte. Parce qu'il y, y a des tâches, on dit « Ah oh non, mais ça, ça prend cinq minutes. » Mais dans les faits, ça prend pas cinq minutes, ça prend deux heures. Mais euh, si tu lui as accordé 5 minutes pour faire un travail qui fait deux heures, bah là, c'est sûr que ça génère du stress. Donc, c'est de reprendre le temps de... de, de d'analyser le travail, des fois de se repartager le travail. C'est-à-dire, En fait, euh, moi, l'année dernière, c'est moi qui faisais ça. Puis, en fait, je ne suis, suis pas très bon, je n'aime pas vraiment ça. Euh, Peut-être que quelqu'un dans l'équipe veut reprendre ça et euh, on va être capable de, de, de se réattribuer les tâches. Puis, euh, ça permet aussi aux gens d'essayer de, des nouvelles choses. Puis, il y a quelque chose qu'on ne fait pas en entreprise. Puis, là, on, on est, puis là, ça, c'est le conseil que je donnerais aux dirigeants, aux gestionnaires. En règle générale, en fin d'année, puis nous, on, on, on, moi, je suis promis à faire attention à ça, mais des fois, ça m'échappe aussi. C'est qu'on se met des nouveaux projets pour l'année suivante. On s'en rajoute. Mais on s'en rajoute, mais on, on en a déjà plein. Moi, je connais, j'ai personne dans mon équipe qui fait, oh, « Ah, ben là, moi, il euh, y a des jours où je ne sais pas quoi faire. » Il n'y a personne qui a ça. Non, non. Mais là, ils sont déjà débordés. Ils ont déjà du mal à faire leurs tâches parce qu'on parce que est, on est, on est sollicité. Puis des fois, on est sollicité. Puis en plus, les choses se décalent avec ou grâce ou à cause de nos clients. Mais ça veut dire qu'on en rajoute, mais on n'en retire jamais. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, j'ai envie de dire, « Ok, c'est un peu comme si dans notre garde-robe, on rajoute toujours des vêtements, mais on n'en retire jamais, puis ben, ben, on ne peut plus en mettre. C'est impossible. C est, c est un peu, et puis si on continue vraiment à en mettre, parce qu'on dirait, ah, si regarde là, ça", tout va être froissé, puis ça ne marche plus. Ben, moi, je pense que dans les entreprises, il y a un moment, puis là, c'est sûrement un des bons moments, euh, c'est de regarder les tâches qu'on a et de se dire, dans toutes les tâches, puis des fois, ça peut être des tâches administratives, hein, parce que qu'on est quand même très fort dans les sociétés de développer des, des, des, des tâches administratives qui. Au final, on n'a pas une grande plus-value, voire on n'en pas du tout. cest se dire qu'est-ce qu'on en ajoute parfait On se rajoute deux, trois projets pour l'année prochaine. Mais qu'est-ce qu'on retire et, et Annie, ce n'est pas facile d'en retirer. Je te jure, j'avais vraiment l'impression de retourner face à mon garde-robe. Ah, je l'ai pas mis, mais je pourrais bien le remettre un jour, ça. Puis ça aussi, Puis en fait, on se garde plein de choses. Et ça, ça amène du stress. Alors que... Euh, c'est reconnu aujourd'hui, se libérer de choses, se débarrasser, c'est aussi se libérer de l'esprit de, de, de choses. Euh, donc, moi, c'est un conseil que, que je donne, que j'essaye d'appliquer en entreprise. Puis, tu vois, là, on vient d'avoir notre rencontre avec l'équipe et c'est de retourner dans qui fait quoi pour 2023 et se dire, OK, on, on se rajoute des choses parfait C'est correct. On veut faire des nouveaux projets. On a, OK, parfait. Qu'est-ce qu'on retient moi, Philippe, j'adore nos conversations. À chaque fois, j'ai des idées en partant, à discuter avec toi. Puis celle-ci, c'est celle que je prends dans mon sac à dos. Aujourd'hui, je la mets. J'adore l'idée de dire qu'est-ce qu'on retire avant de se dire qu'est-ce qu'on va ajouter. Puis, euh, je trouve que c'est porteur, que c'est vrai, que c'est plus, que c'est moins à la mode. Hein? C'est bien ben à la mode de dire qu'est-ce qu'on va faire. C'est moins un petit peu euh, à la mode de nommer sur les réseaux sociaux. On cesse de faire ça et on cesse de faire ça. Euh, je trouve l'idée inspirante, cher Philippe. Merci. Puis moi, une chose que j'ai, euh, qui nous aide pour toute la notion de la santé mentale puis du stress au travail, c'est tantôt tu parlais de la, parler de la charge de travail. Puis moi, fut un temps qui, même bien intentionné là, tu sais, c'est quand, quand c'est nos champs d'expertise. Puis, puis moi, je demandais aux gens, bien, comment ça va, tu sais, comment va ta charge de travail Puis là, bien, on passe à la prochaine question. Si tout allait bien, on passe à la prochaine question. Puis là, j'ai réalisé, moi, 2022, ça m'a permis de réaliser, ouais mais là, la question de la charge de travail, c'est pas juste qu'est-ce que j'ai à faire, c'est aussi combien de fois je suis dérangée par, quand je le fais, combien de personnes peuvent me, me changer mes priorités en cours de route, à combien de personnes est-ce que je vais répondre? Puis nous, dans, dans nos cabinets de consultation, ça semble simple, hein, on, on a un patron, tu en as des clients, puis le client est souvent roi, donc il y a beaucoup de personnes à qui, on, qui, qui sont dans l'histoire. Donc, Penser la charge de travail, pas tant juste sur qu'est-ce que j'ai à faire, mais dans quel contexte je le fais. En matière de priorisation, en matière de combien de fois je vais être dérangée, combien de personnes vont me poser des questions, comment ça va se déployer. Et là, je trouve que ça nous donne des, des discussions qui sont beaucoup plus riches, intenses et qui sont plus profondes sur le stress que vivent les gens au travail. Puis moi, la source d'inspiration pour, pour moi, pour ça, ça a vraiment été la réforme de la loi sur la santé, de, de, de, de, de, du régime de santé, sécurité au travail. Toute la notion sur les risques psychosociaux, j'ai trouvé que ça, ça avait été très éclairant. Puis, quand on va voir l'interprétation, parce qu'on sait que la loi nous en dit pas beaucoup sur ce que c'est que des risques psychosociaux, mais quand on va voir l'interprétation euh, par d'autres spécialistes, je trouve que ça vient nous donner, moi je suis en tête notamment l'IRSPQ, ça vient nous donner de la richesse sur comment regarder, puis aborder, puis avoir ces discussions-là sur ces sujets. Moi, Nous, en tout cas, c'est l'expérience que nous avons vécue. Puis, on parle de santé mentale souvent, on parlait tout à l'heure de... Qu'est-ce qu'on fait si on voit un de nos collègues qui va pas bien Si on a un de nos collaborateurs qui va pas bien Mais on n'en parle pas parce que ça, c'est encore plus tabou. La santé mentale des dirigeants d'entreprise et dirigeantes. Parce que eux-là, normalement, c'est des super-héros. Ils sont jamais malades et ils gagnent toujours à la fin de la, du film. Euh, mais la réalité, c'est qu'il y en a plein qui ont vécu du stress euh, et puis on en fait partie. Genre, euh, quand euh, la période de, de, de Covid est, est arrivée, je dire, euh, on a tous vu... Ça, on a pensé à plein de choses. On s'est dit, on n'a plus de chiffre d'affaires, mais il faut quand même continuer à payer nos employés. Est-ce qu'on va les mettre à pied Là, on en est sorti. Donc là, on, on a vécu 2022 une reprise économique très forte. Puis là, on nous dit, ah c'est trop fort, donc il faut, faut ralentir cette reprise économique. Donc ça encore, ça, parce que les entreprises ont dit, bah, là, on investit, on recrute. On, bon. Puis on parle de recrutement, mais on sait qu'on a une pénurie de main d'œuvre. On sait qu'il y a beaucoup de, de, de, de postes qui sont vacants. Les, donc, qui, qui dit postes vacants bah, dit qu'il y a des gens qui font le travail d'autres, parce que forcément, s'il si, si nous fallait une personne de plus et qu'elle n'est pas là, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui fait son travail. Là. Je veux dire, ça ne s'arrête pas comme ça. Donc oui, les dirigeants aussi euh, ont du mal à, à, à avouer, à admettre qu'eux-mêmes vivent du stress. Mmh. Puis moi, là, je trouve tellement... Puis ça, je trouve, Philippe, qu'on met le doigt sur quelque chose de tellement important. Puis, tu sais, moi, je fais des chroniques à la radio. Puis, je ne suis, euh, <rire> suis pas madame, madame Arcan. Ce n'est pas vrai que les gens m'écrivent euh, 150 fois par jour pour me parler de, de mes chroniques à la radio. Mais une fois, j'en ai fait une sur la santé mentale des gestionnaires. Et là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont écrite. <rire> Voyons donc qu ce qui se passe. Puis là, les gens, ce qu'ils me disaient, c'est euh, « Je ne pense pas que c'est un bon sujet. Je ne pense pas qu'on devrait en parler de cette façon-là. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est encore un tabou. » Ah Et, vraiment. Mais, je m'inspire ici. Tu sais, on se souviendra, le 30 août, Gallup avait publié une étude un petit peu liée au quiet quitting, mais sur le taux de désengagement des équipes. Puis ce C'était la première fois qu'on démontrait que 18 de la population était activement désengagée dans les équipes de travail. Puis ça, c'est août 2022. Là. 30 août 2022. On ne peut, être... <rire> peut pas se dire que ça ne s'applique pas encore aujourd'hui. Mon point, c'est quand on va regarder derrière cette étude-là, puis qu'on lit tout le rapports, puis qu'on va dans un point plus granuleux, on observe qu'il y a plus seulement un gestionnaire sur trois maintenant qui est engagé. Et ça, ça veut dire qu'il y en a deux sur trois qui sont désengagés. Ça nous parle, c'est relié ça à notre santé mentale, à notre état d'esprit. Puis ça a des incidences. Deux gestionnaires sur trois qui sont désengagés, c'est que moi comme gestionnaire, parfois c'est mon collègue, Parfois, c'est mon employé qui est aussi gestionnaire, je peux être gestionnaire. Des fois, c'est mon patron. Ça a beaucoup d'incidence. Puis, l'Ordre des psychologues du Québec nous le disait, ça fait quelques mois de ça, que les, la population des entrepreneurs, des gestionnaires sont ceux qui ont de la santé mentale la plus fébrile présentement. Fait on fait qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle définitivement pas assez. Je pense qu'on est encore dans un tabou. Puis que plus ça va aller, plus il faut se parler d'expérience de gestionnaire. Hein, on a... L'expérience employée a fait couler beaucoup d'encre. Ça, on sait, là, on l'a bien, bien pigé. Mais expérience gestionnaire, incluant l'expérience entrepreneur, ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut regarder parce que nos gestionnaires, ils vont soit tomber au combat ou ils, il y a quelque chose qui sera ne seront plus capables de faire 100 de la bienveillance qu'on veut qu'ils fassent auprès de nos équipes. Ben, en même temps, je pense qu'on on le voit quand même dans les, dans les études aussi. Hein. C est, c est, c est pour les nouvelles générations, c'est plus un, un but en soi que de, de devenir gestionnaire. On voit qu'il y a de plus en plus de, de postes de gestion qui restent vacants plus longtemps. Euh, alors, des fois, on peut se poser la question est-ce que c'est un mode de rémunération Non, c'est parce que les, les gens voient le, le travail, le stress, euh, puis tout ce qui va avec, qui fait qu'à un moment, ils disent Bah, pour le peu de différence de rémunération, est-ce que j'ai envie d'aller dans, dans, dans ce, dans ce mode-là Donc, euh, oui, je suis, je suis d'accord avec toi qu'il y a de plus en plus de gestionnaires qui… Euh... Puis même dans les industries, hein, moi, je connais des gens qui étaient euh, des chefs d'équipe qui disent « Oh, je veux repasser euh, opérateur, ouvrier et autres parce que euh, venir faire mon travail et puis, bah, bien mon travail, mais juste mon travail puis pas me préoccuper d'un euh, tel, est-ce qui va venir demain ?» je... Il dit « Non, moi, je… je... » Puis là, on, on le voit, hein, la période de, de, de pénurie de main d'œuvre emmène encore plus de stress aux gestionnaires parce qu'ils sont toujours un peu comme des, des jongleurs à, à, à, à rééquilibrer, à réorganiser leurs équipes parce qu'il manque quelqu'un. Il, il y a des départs, euh, la pression leur retombe dessus. Donc euh, oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui aident leurs gestionnaires dans leur rôle de gestionnaire à des, tu sais, de, des formations réelles de Qu'est-ce qu'on peut faire comme gestionnaire? Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire comme gestionnaire? Où s'arrête aussi? Parce que des fois, il y en a qui, qui, qui, qui veulent tellement aider leurs employés qu'ils en deviennent des psychologues du travail, mais ce n'est pas, pas ton job. Ça. Je comprends que ça te mette une pression parce que tu n'es pas compétent là-dedans, puis ce n'est pas ton job. Mais oui, oui, je suis d'accord qu'on a on a sûrement tu sais, je, des statistiques. Je, je connaissais pas les statistiques sur le nombre de gestionnaires désengagés. Mais en tout cas, je sais que ça, ça, ça, ça, ça attire moins aujourd'hui. Euh, le, le rôle de gestionnaire dans, dans, les, dans les entreprises, mmh. puis les nouvelles générations, elles, ben, elles se disent ben, je veux aussi de la flexibilité, puis je vois qu'être gestionnaire, c'est moins de flexibilité, donc est-ce que je veux ça, pas sûr. Quoi. Mmh. Hey, Philippe, j'aimais ai ça t'entendre nous redire, hein, parce que, hein, es, essayer de trouver les solutions pour les autres, parce que quand on se parle de santé mentale, s'il y a une chose à retenir, c'est que comme collègue, comme gestionnaire, comme entrepreneur, notre job, ce n'est pas de trouver la solution pour l'autre, c'est de soutenir l'autre dans sa quête de solution pour les soucis, les enjeux auxquels il fait face. Puis de nous se réancrer là-dedans, c'est vraiment quelque chose qui, qui va nous donner un plus de confort à parler de santé mentale. Parce que c'est sûr qu'à chaque fois si quelqu'un me parle de quelque chose, puis j'ai l'impression qu'il faut que je règle le problème de ses enfants à l'école, de son ex. Là, je ne me, me sens pas compétente pour le faire. Donc, ça nous ramène exactement dans notre rôle, tout notre rôle, mais juste notre rôle. Puis, euh, puis, ça enlève du stress, je trouve que ça fluidifie les échanges après quand on, y, on comprend bien quelle est notre posture par rapport à ça. Est-ce que toi aujourd'hui, tu as euh, ce genre de commentaires de, de, de, des gens que tu, avec qui tu travailles? Euh, en fait, les gens, les, les gestionnaires chefs d'entreprise, toute personne qui va avoir un rôle d'encadrer d'autres personnes ou les accompagner ou me disent « Mais aujourd'hui, j'ai peur de dire les choses parce que comme il y a une pénurie de main si je, je, je mets un peu de pression aussi… » Puis des fois, ils disent « C'est même pas mettre de la pression, c'est d'expliquer ce qui va pas ou ce qu'on devrait améliorer. » Mais j'ai euh, peur que les gens me disent bah, « C'est ça, je m'en vais. » Donc, il euh, y en a qui me disent aujourd'hui, ouais, on, on laisse faire des choses, on laisse passer des choses parce que parce qu'il faut qu'on soit tellement conciliant. Que... Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu entends? Moi, je l'entends. Puis, je leur dis qu'il y, y a des choses à faire. Mais est-ce que toi, c'est quelque chose que tu entends aussi? Moi, je l'entends beaucoup, beaucoup. Puis, on, la, des formations comme le feedback, donner des formations sur comment donner du feedback, je pense que depuis que la Lune existe, on a, comme gestionnaire, on a formé les gestionnaires pour leur apprendre à faire ça. Mais le plus que jamais, nous, on a beaucoup de demandes pour ce type de formation-là, parce que c'est ça, les gens se sentent paralysés. Puis là, c'est, ah, mais là, si je dis quelque chose, je vais peut-être avoir une plainte de harcèlement, je vais peut-être avoir un billet du médecin pour la santé mentale, je vais peut-être avoir une démission, l'employé va se mettre à bouder contre moi, il ne me parlera plus, rentrera dans les prochains jours. Là, je suis comme, ah, écoute, me le faire moi-même, ça va être plus facile. Non. Non, non, non. Tantôt, quand on se disait les choses à faire là, comme entrepreneur, comme gestionnaire, c'est aussi d'adopter des bons comportements de gestion. Et ça, ce n'est pas la bonne voie. Puis, je pourrais t'en parler euh, tellement longtemps, mais tu sais, je te parle d'une expérience à moi. Gamine, pendant l'été, je travaillais. Premier été, hein, personne ne me donnait de feedback. Je pensais que j'étais super bonne. J'arrive à la fin de l'été, on m'informe qu'on ne va pas me réembaucher parce que non, je n'étais pas super bonne. Le deuxième été, on va donner du feedback en cours de route. Puis, puis finalement, bien, je, ça m'a permis de m'améliorer puis je suis devenue meilleure. Puis là, j'ai été capable de revenir l'été suivant. De ne pas donner de feedback, ne pas nommer les choses, ce n'est pas aidant. Ma santé mentale n'allait pas mieux à la fin de l'été parce que mon gestionnaire n'avait pas eu le courage de me parler de, des choses à améliorer. J'aide en donner du feedback, mais il y a des façons de le faire par contre. Je ne peux pas donner du feedback puis laisser la personne, tu sais, moralement dans le sous-sol, pas, pas, pas avoir de. Il y a des façons de bien faire. Puis ça, ça s'apprend, c'est même pas si compliqué que ça. C'est des techniques, c'est une approche c'est une recette pour ça. Donc, ce n'est pas compliqué, mais il ne faut pas s'abstenir de donner du feedback en pensant qu'on fait bien pour la santé mentale de l'autre. C'est faux. C'est l'inverse. Donner du feedback bien fait va être aidant. Comme partager des attentes claires. Des gens qui me disent, ben là, je ne veux pas dire ce que j'attends, tu sais, déjà, c'est de la misère à faire cinq, s'il faut que je dise ce que j'attends, sept, ça, ça va mettre de la pression. Non, avoir la nébulosité de ne pas savoir où on s'en va, c'est plus difficile pour la santé mentale des gens que d'avoir une idée claire de ce qu'il faut faire. Donc, partager des ententes claires, donner du feedback, ça fait partie des comportements de gestion, même parfois c'est contre-intuitif, mais qui sont aidants pour la prévention de la santé mentale. Tu parles de, de feedback. Hein, là, là, je, je pense que c'est important de rappeler, c'est que le feedback qui doit être donné, euh, nous, on parle toujours de la règle des trois jours, là, quand il se passe un événement ou qu'on veut partager quelque chose qui est plus difficile à partager. Mais euh, tu sais, on. Apprendre à ces gestionnaires à donner du feedback dans, au moment où ça doit arriver et non pas garder ça. Puis, parce que on en connaît des, des gestionnaires qui vont garder ça. Alors, je ne je, je parle même pas de celui qui va garder ça pour la fameuse rencontre annuelle d'évaluation. Et puis tout ça, ça va ressortir alors que ça s'est passé il y a 6-8 mois Puis euh, où là, c'est complètement dévalorisant, démobilisant, voire même le, bah, le, le, le risque que la personne s'en aille parce qu'en fait, elle comprend pas pourquoi. Mais oui, tu as raison. Il faut apprendre aussi aux gestionnaires à dire « Tu as pris un rôle de gestion et il faut avoir le courage managérial qui va avec, pas uniquement le, le rôle, le titre et puis le salaire. C'est, OK, il y a quelque chose à dire. Et tu as raison de dire, ne pas l'annoncer, ça peut être aussi vu comme une injustice. Et tu prenais ton exemple, tu penses que tu fais un bon job, personne ne te dit rien. Puis un seul coup, on te dit, bah non, désolé, on ne te garde pas parce que, euh, parce que tu ne fais pas l'affaire ou tu ne vas pas aussi vite. Voilà. Mais ça, c'est encore fréquent dans les entreprises. Des gens qui, qui se font apprendre que leur, euh, leur contrat ne va pas être renouvelé ou que pour X raison alors que euh, si on en avait tout simplement abordé, euh, abordé le sujet avec la personne, elle serait améliorée ou on aurait agi plus tôt. Là, mais, euh, mais oui, tu as raison, tu as, as complètement raison. Mmh. et Moi, on s'approche de la fin des, des trucs que je trouve inspirants en matière de santé mentale. C'est tellement la base, là mais c'est encore parfois pas là. Tu sais, les trois mots magiques là. Bonjour, merci, félicitations pour tous les jours, tous les matins, je commence en parlant avec mes gens, je leur dis bonjour, un vrai bonjour. Juste ça, ça va me permettre d'avoir une relation avec les gens qui vont nous donner l'espace pour parler dans de santé mentale après. Puis quand il y a des gens qui vont pas bien ou que j'ai l'impression qu'ils vont moins bien, prendre le temps d'échanger avec eux, puis poser des questions. Dis-moi, qu'est-ce qu qui va bien ces temps-ci? Qu'est-ce qui va moins bien? Puis de prendre le temps de s'arrêter, juste de donner de l'attention, juste d'être intéressé. Parfois, ça va permettre de re re renouer la communication puis de faire des ajustements qui sont même, parfois même pas si compliqués que ça. Ça fait vont être des bons gestes de prévention pour maintenir la santé mentale. Et ça passe par l'humain. Ce n'est pas les machines là, qui ont des enjeux. Ce n'est pas la gestion de la productivité ou de la, du travail, c'est la gestion des relations humaines. C'est par là que ça passe, c'est la, la clé qu'on recherche. C'est ce que tu dis là, c'est exactement ce qu'une collaboratrice a mentionné dans, dans le chat, c'est qu'aujourd'hui, il y a un prénom d'un employé sur trois qui reçoit zéro compliment au travail. 1 sur 3, là, c'est 33% des gens qui, qui font un travail et puis on, on leur dit. Peut-être tu, sais, tu t as, t as commencé par bonjour. Ça peut paraître en 2022, dire bah oui, non, je connais encore des, des gens qui disent pas bonjour à leurs équipes, qui, qui passent parce qu'ils sont tellement très, très préoccupés, qui pensent à autre chose et autre. Mais oui, tu as raison de commencer par bonjour. Merci, le merci, 5 lettres qui, qui font toute la différence auprès de quelqu'un. Merci du travail, merci de ton engagement. Merci. Puis euh, quand, genre, c est, c est, ça, c'est vraiment des, des actions. Et le fait est de, de remercier et de, de, de valoriser le travail. Que... Parce que tout à l'heure, on parlait d'adresser les choses qui ne vont pas. C'est important. Ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est de l'honnêteté intellectuelle de dire à quelqu'un, ça va pas. Il faut, faut le faire. Mais quand ça va, il faut aussi le dire. Même si on dit, bah là, il est payé pour ça. Donc, pourquoi j'irai lui dire que tout va, ce qu'il fait, il le fait bien et je le paye pour ça Non, ça n'a rien à voir. Est, on n'est on est, on est pas là où on n'est plus là aujourd'hui. 74% des gens au Québec disent qu'ils feraient un meilleur boulot s'ils si avaient plus de feedback positif et d'amélioration de leur patron. On peut s'améliorer en matière de feedback. Hey Philippe, avant de te laisser aller, on veut savoir c'est quoi le feedback sur trois jours? Je suis certaine qu'on a des auditeurs qui se posent la question. En fait, nous, on prend toujours l'exemple lorsqu'on doit, euh, doit faire un suivi avec quelqu'un euh, par rapport à une situation délicate qui vient de se passer, donc forcément, sinon est, on n'est plus dans le cadre des trois jours. Premièrement, c'est que la, la première journée, je dis toujours, euh, la, le gestionnaire ou, ou le collègue doit, doit respirer parce que souvent, quand on voit quelque chose qui est, qui est fait ou qui a été dit, qui n'est pas du tout dans, dans, dans ce qu'on attendrait ou dans la norme de l'entreprise, la première chose qu'embarque, c'est nos émotions. Et on sait très bien que euh, quand on interagit avec des émotions trop fortes, bah, ce pas là où on interagit le mieux. Je veux dire, si la personne qui vient de, faire quelque chose, elle vient de dire quelque chose était en colère, puis que nous, ça nous met en colère aussi, puis que là, on veut essayer de trouver une solution, bah, globalement, c'est pas là qu'on va trouver la meilleure solution. Puis c'est sûr qu'il n'y aura pas d'écoute des, des côtés. Nos émotions vont prendre trop de place. Donc la, la, la première journée, je dis à la personne qui veut adresser quelque chose, je fais peut-être que tu devrais euh, attendre un peu. Et le un peu, c'est aller voir le, le, cette personne ou le, ton collaborateur le lendemain et lui dire, ben, je sais par rapport à ce qui s'est passé hier, donc déjà la, la pression est un peu tombée parce qu'on a eu le temps d'y réfléchir, mais euh, par rapport à ce qui s'est passé hier, j'aimerais que demain on puisse en parler. Et donc forcément, ben là d'un seul coup, la personne qui a dit ou fait quelque chose la veille, ben, elle commence à penser parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas changer les gens. C'est impossible de changer les gens. Les gens changent s'ils ont envie de changer. puis pour qu'ils aient envie de changer ou envie de s'améliorer, il faut qu'ils prennent conscience des choses. Donc là, la personne va y penser toute la journée. Qu'est-ce que j'ai dit hier Pourquoi, pourquoi j'ai interagi comme ça Pourquoi j'ai peut-être mal parlé Il va y penser, cette personne-là. Et le lendemain, on a pris un rendez-vous spécifiquement avec cette personne-là pour parler de ce sujet-là, pas d'autre chose, ce sujet-là. Et là, on, on va poser une question qui est tout simple. Admettons que c'était lundi, puis qu'on est, on est mercredi. Euh, il s'est passé ça, Annie, euh, lundi. Je voudrais que tu m'expliques pourquoi tu as agi comme ça. Puis là, on ne lui fait pas de reproche. Hein. On lui demande d'expliquer. Puis la personne va expliquer, elle va, elle va sûrement avoir toutes les bonnes raisons, puis on la coupe. Puis à la fin, on lui dit Est-ce que tu penses que c'était la meilleure façon d'agir par rapport à la situation 99% des gens hein, vont dire Non, c'était pas la meilleure, mais je t'ai énervé ou je trouvais pas ça juste. Ok, donc si tu trouves que c'est pas la meilleure, qu'est-ce que tu aurais dû faire Et en fait, ce qu'on emmène, c'est la pers on emmène la personne à réfléchir à la situation et qu'est-ce qu'elle aurait dû faire puis je, je sais pas, Mais peut-être que 80% de nos problématiques se règlent en trois jours parce que ce qu'on emmène, c'est à faire prendre conscience de la situation à la personne. On l'emmène à lui trouv à trouver une solution. Je ne veux pas dire que ça va s'améliorer du jour au lendemain, mais globalement, on, on a changé. La... Puis surtout, nous, en tant que gestionnaire ou en tant que collègue, l'adresser, ça nous fait du bien aussi de, de, de, de véhiculer. Là, parce qu'on on dit hein, dans, dans la neuroscience que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans notre corps. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des ulcères, parce qu'en fait, ce sont des gens qui gardent tout là, au fond d'eux, puis à un moment le corps il dit là j'en ai trop, là. donc là on déclenche certaines, certaines maladies, euh, c'est ça, donc la règle des trois jours c'est il se passe quelque chose, on a envie d'adresser quelque chose à quelqu'un, souvent c'est il y a un côté très émotionnel qui embarque là-dedans parce qu'on ne trouve pas ça normal on trouve ça okay. ok, on se garde notre première journée pour nous, et on, on y pense, on dort dessus puis il euh, y a des, certains gestionnaires qui me disent, bah, tu m'as dit ça, mais la première journée j'ai pas bien dormi, ou la première nuit je n'ai pas bien dormi mais ok, mais tu as eu le temps de...". puis le lendemain tu vas aller aborder ça avec ton, ton, ton collègue et tu lui dis, bah, j'aimerais qu'on en parle mais pas le jour même parce que lui euh, il n'est pas prêt euh, il n'a pas le temps d'y penser non plus on lui laisse encore lui aussi sa journée puis euh, le troisième jour on, on aborde le la solution. Et en règle générale, toutes les entreprises où on a mis ça en place, ils nous en parlent encore des années plus tard, la règle des trois jours. Puis souvent, on est amené à venir former euh, les gestionnaires sur les bonnes pratiques de, de, de communication sur la règle des trois jours. J'adore, Philippe. J'adore. Moi, je trouve que c'est une belle façon de... Moi, souvent, je le, je le nomme sur l'intention puis l'impact. C'était quoi ton intention? Quel impact ça a eu? Comment on a dit Je trouve que c'est une belle façon de le nommer. Hey, je repars avec les trois jours, Philippe, de notre discussion aujourd'hui. Puis Je repars sur vider le garde-robe. Qu'est-ce qu'on enlève avant de mettre des nouveaux projets dans notre nouvelle année 2023? Je trouve que ce sont des idées inspirantes à la hauteur de, te, de tes idées habituellement, Philippe. Merci beaucoup. En tout cas, Annie, merci beaucoup. Je regarde s'il y a juste quelques questions qui sont arrivées. Je regarde s'il y a des gens qui nous ont posé des questions. En fait, je vois une question, mais on y a répondu par rapport à, à l'impact sur l'équipe. Donc, euh, non, je pense qu'on a, a fait le tour et je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. En tout cas, Annie, euh, je te remercie beaucoup. C'est toujours un plaisir de, de, de commencer la journée avec toi. Bon, moi, je n'ai pas été courir avant, hein, mais, euh, mais c'est toujours un, un bon moment, agréable. Et on, on se reparle très bientôt sur un autre sujet. Et puis, euh, on, on va aussi planifier notre année 2023 sur des, des moments d'échange. Puis, on dit toujours, euh, vous avez des sujets, vous voulez nous partager quelque chose, vous aimeriez qu'on aborde des sujets Écrivez-nous, ça nous fera plaisir de, de, de, de nous aussi, hein, parce que quand on, on nous propose des sujets, bah, des fois, on n'est pas des experts non plus. Non Donc, on va, on va chercher, on, on va lire. Puis, des fois, on peut aussi inviter des experts à venir nous partager sur un autre sujet euh, dans lequel on, nous aussi, on va apprendre. Donc, euh, euh, merci beaucoup, Annie. Merci à, de nous avoir suivis. Puis, on se reparle très bientôt. Bonne journée, au revoir. À bientôt.